Coucou tout le monde, je m'appelle Ruffine, j'ai 40 ans, je suis une maman de trois enfants, j'ai des jumeaux qui ont 13 ans et un bébé qui a 19 mois. Ça faisait longtemps que je cherchais une formation de prothésiste ongulaire mais je ne trouvais pas des formations en fait complètes. Un jour j'ai tombé sur une, une vidéo à Nathalie et j'ai eu un déclic, mais j'ai quand même réfléchi avant avec euh, des questions du genre est-ce que c'est possible de vivre de ce métier et surtout d'apprendre à distance avec personne à côté de moi. J'ai décidé de faire d'avoir la formation qu'elle propose pendant quelques jours. Pendant ces quelques jours-là, j'ai eu le temps de regarder les vidéos des filles, les témoignages, comment on pourrait faire de ce métier. Je me suis décidée à, à m'inscrire à la formation. J'ai fait la formation de base et perfectionnement que je trouve complète, du début jusqu'à la fin. Elle est vraiment incroyable. Et euh, j'ai foncé. Il fallait juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner, et ne pas arrêter de s'entraîner filles, parce que croyez-moi, rien n'est facile. Ça ne tombe pas du ciel, il faut s'entraîner tout le temps. Et le fait aussi de payer en plusieurs fois, c'est vraiment pas mal du tout. Ça facilite beaucoup les choses, surtout quand on a d'autres charges à côté. Donc, pour moi personnellement, ça m'a arrangé beaucoup. J'ai commencé à, à penser à faire ce métier parce que j'aime vraiment rendre les jambes beaux. J'aime mettre ma petite touche personnelle sur chaque petite chose. Alors, les ongles, c'est vraiment l'endroit vraiment idéal de montrer euh, ses talents en fait. Et je trouve ça génial. Et il y a une superbe plateforme qui est là tout le temps. À chaque fois qu'on a une question ou quelque chose qu'on a oublié, on y retourne jour et nuit, matin, soir, comme vous voulez. Et euh, Surtout nous qui avons les, les enfants, en fait. Tu peux travailler tard le soir, quand ils dorment, le matin. Et ça nous fait avancer comme ça. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait avancer euh, comme ça. Maintenant, j'ai euh, les clés à main pour ouvrir mon entreprise. Et je voulais remercier euh, Nathalie pour le travail qu'elle fait elle a fait un travail incroyable, qu'elle fait tout le temps d'ailleurs elle est là pour euh, encourager, euh, elle est là tout le temps pour donner son avis sur... mais positivement, hein, il, y a vraiment, il y a une bienveillance qui est vraiment incroyable et les filles qui sont là tout le temps que ce soit les anciennes, les nouvelles, il y a cette ambiance là de, de nous lever les unes et les autres en fait qui est incroyable, donc je remercie tout le monde, ne changez surtout pas et euh, je reviendrai de les nouvelles de temps en temps. Merci, merci et merci pour.